Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Hardcore. On va lancer un monde, essayer de survivre et faire plein de projets fous. Mais avant, on commence par le commencement. Ok les gars, j'ai relancé une survie Hardcore et là je pense qu'on a trouvé un bon biome, pas un biome dans le bizarre. Mais c'est totalement un débile de prendre. début de la survie, donc on va prendre du bois. Après, pris du bois, je pense qu'on va aller miner et je, vous, je vais vous reprendre après avoir trouvé du charbon, du fer. Ok les gars, alors j'ai trouvé du charbon et du fer. Donc on va commencer à miner et je vous reprends après avoir tout miné. Oh les gars, du lapis Oh la chance Ok les gars, donc j'ai 23 de fer. On va aller faire chever tout ça, mais avant, je vais chercher des animaux à tuer. Parce que j'ai pris des dégâts. Je vais vite me dépêcher de faire cuire la bouffe. Hop. Ok, normalement c'est bon. Ouais écoutez, c'est la S, hein, c'est la S. On peut pas faire plus. Un abri de fortune. Par contre, je vais faire attention à enlever deux blocs pour pas qu'on suffoque en se levant des petites. Ah, c'est pas comme ça Bah... C'est comment les torches ah, c'est comme ça, d'accord. Ok, donc on se reprend le matin. Ok, donc là on est jour 1. C'est. Je pense que les minons ont fini de cuire. Ou ouais, presque. On va enlever ça. On va voir si il n'y a pas des monstres à l'entour. Va... Je pense pas, ouais, je, je vais aller m'installer un peu plus loin. Si un biome savane ou un truc comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut. Et ouais. ben voilà. C'est bien pour un début. Ok, donc les gars, on va aller de ce côté-là. Là-bas. On va aller, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. trouver. Et bah ben, on se retrouve après, écoutez. Oh les gars, oh j'ai trouvé un igloo. Oh trop bien, wesh. Oh, je vais pas m'installer ici. Donc je vais prendre, je vais prendre le lit. Ça et ça, voilà les amis. J'ai trouvé un bon endroit pour commencer à faire ma maison. Je vais tout terraformer. Genre, je vais enlever tout, je vais miner tout, je vais miner le charbon okay. et on va terraformer tout. On se retrouve après. Et voilà, les amis, j'ai fini de tout terraformer. Euh, j'ai utilisé carrément une pelle entièrement. Du coup, je vais aller chercher un tuto sur YouTube pour faire une belle maison. Tout ça, tout ça, et on se reprend après. Donc, les gens, j'ai trouvé. Une maison à faire, bon euh, par contre Et la glace euh, pour faire les vitres Je pense pas ouais, je vais les mettre, hein, je vais faire que ça Donc il faut, d'accord Je note et on va aller tout de suite En survie pour euh, récolter tout ça Donc là il va me falloir 10 stacks De 64 de boîte Du coup on va commencer à miner tout de suite Et on se retrouve après avoir tout miné Les gars en fait je retiens ce que j'ai dit J'ai du sable Donc du coup je vais pouvoir me faire Mes petites vitres Donc euh, je vais récolter tout je vais récolter tout ce qu'il nous faut et après, on ira, on ira voir si c'est bon. Donc les gars, c'est bon, j'ai tout ce qu'il nous faut pour faire la maison. Maintenant, je vais sur le tuto à la lettre et je vais commencer à construire la maison. Voilà tous les matériaux qu'il fallait, hein, je les ai tous récoltés. J'ai même trouvé du verre, tout ça, tout ça. Je vais commencer à faire la maison et bah, vous verrez le résultat après. Hein. Oui les gens, j'ai fini ma maison comme vous pouvez le voir. Elle est bien belle, elle est bien... Mmh. Par contre, le terraforming on fait avec ce qu'on peut... Je vous l'ai fait visiter, tout ça, tout ça. Les coffres. Là, je vais faire les champs. Et si on descend en bas, on peut voir une deuxième salle. Bon, c'est approximatif. Hein. Bon, on a fini le premier objectif de la vidéo qui était de faire une belle maison. Maintenant, le deuxième objectif, c'est de aller dans le nether. Du coup, on se retrouve après que j'ai trouvé un lac de lave ou autre. Frérot, c'est quoi cette chance, ça wow. Je suis tombé sur un truc du nether, trop bien. Attendez. Wesh, je peux pas allumer, j'ai trop le seum. Oh wesh. Ça c'est intéressant par contre. Par contre, où est ma maison Ce beau petit village du coup, on va tout piller on va tuer le collet du coup je les fermais un peu voilà j'ai pris tout ce qu'il y avait quoi, voilà bon vous demandez pas si je parle pas fort parce que bah voilà il est euh, 1h10 bas et voilà quoi non je gueule, mais j'aime pas parler fort des fois Donc, on va tout piller et on se retrouve après quand je suis revenu chez moi voilà à la maison. Euh, J'avais fait pousser des plantes qui poussent. Hein. Mettre la pou la bouffe là. Hop. Par contre, il manque du ah. il manque du charbon. Bon, j'irai miner plus tard. Mais en attendant, on va faire le portail. J'ai préparé une truc. Est-ce qu'il n'y a pas ça va C'est bon non ouais je vais, je vais aller chercher un peu de lave aussi je crois qu'il y avait de la lave en face là bas bon ça je viens de le faire c'était pour voir où était ma base en fait ma base était juste là bas donc euh, ça sert à rien voilà un Enderman, venez venez j'essaie de le tuer et merde ouais ah voilà. un bloc de terre pourquoi il me donne un bloc de terre ça quoi quoi c'est -ce ça d'un énorme bloc de terre je tue un enderman quand même hein un enderman il me donne un foutu bloc de terre donc les gars alors on va commencer par 1 2 3 attendez faut... je regarde mon esprit. le troisième on se met comme ça on pose ça on fait ça après on fait ça ok on reprend l'eau okay, hop hop Hop Hop Et bah, voilà Et voilà Bah les gars en fait je vais devoir aller reprendre des sources De les de lèvres Parce que j'ai pas attendu à fin du tuto Et on avait encore besoin Des trucs du coup bah je vais aller Chercher et on se reprend après Ok les gars on est reparti Pour le tuto du coup De ce que j'avais compris On se met comme ça Ok donc on prend la source d'eau et on la met ici et après ok et après et voilà donc les gars nous voilà pour les heures juste appuyé là que vous êtes prêts. 3 ou 1 et voilà bon hein, les gars un autre le les de